Hey Bonjour, élèves harmonicistes Pour cette vidéo du samedi midi, une balade medium swing, c'est-à-dire pas très rapide, mais pas trop lente non plus. C'est une balade signée George N. Ira Gershwin, le frère et la sœur Gershwin. Je te joue la démonstration euh, sur mon harmonica, et ensuite, je t'explique comment toi aussi, tu vas pouvoir apprendre à jouer ce morceau. Eh oui, car j'ai créé un cours pour toi afin de t'apprendre à jouer ce morceau en plusieurs étapes. Je t'explique ça après la démonstration. Donc voici euh, en balade de, de jazz. They can't take that away from me. Ils ne peuvent pas m'enlever ça ou on ne peut pas m'enlever ça. Par exemple, on ne peut pas m'enlever le fait que j'aime jouer sur un harmonica. On ne peut pas m'enlever le fait que j'aime jouer sur un harmonica diatonique. On ne peut pas m'enlever le fait que j'aime jouer sur un harmonica diatonique bête de course. On ne peut pas m'enlever le fait que j'aime jouer sur un harmonica diatonique bête de course en si bémol. <rire> Et c'est vrai. Allez, c'est parti Alors, as-tu aimé cette balade medium swing Oui, super. Voici comment tu vas pouvoir apprendre à le jouer. Tout d'abord, tu cliques sur le i comme invitation ou sur le lien dans la description de cette vidéo, tu vas être redirigé sur le catalogue de tous les cours que tu peux apprendre à jouer grâce à une méthode que j'appelle la méthode dérive. C'est méthode en cette étape D E R I V E S, déchiffrage de la partition. Extraction des passages difficiles pour les travailler séparément des autres passages. R comme réintégration, on réintègre dans le morceau les phrases qui étaient anciennement difficiles, qui sont devenues faciles grâce à notre travail consciencieux. I comme interprétation rythmique, on apprend à rythmer la mélodie et à jouer sur les bons temps de la mesure. Donc ça, c'est un gros morceau, mais on fait tout ça ensemble. V comme variation mélodique, on apprend à varier éventuellement les mélodies, si ça t'intéresse, de le faire. E comme effet, parce que si on joue l'harmonica, ben on ne se contente pas de jouer des notes, mais on joue aussi tous les effets de l'harmonica. Et si tu as entendu sur la démonstration, il y a des vibratos, il y a, il y a des deep bends, il y a des notes pleureuses. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire sur, euh, cette, euh, sur ce morceau, des glissandos, etc. Donc tout ça, je t'explique... Euh, ce que je choisis comme effet dans le morceau, à quel moment je place, pourquoi, etc. Je t'explique tout ça. Et enfin, S comme solo. Solo, ça ne veut pas dire euh, je vais jouer tout seul dans mon coin. Ça veut dire euh, je prends une improvisation. Je, je me mets en avant, donc en solo, devant l'orchestre pour interpréter mes propres phrases mélodiques, des phrases que je crée dans l'instant, ce que l'on appelle l'improvisation. Donc tu as tout ça dans la méthode dérive, donc tu as plus de deux heures de vidéo et ça te permet donc de partir de la partition et d'aller jusqu'à l'interprétation, jusqu'à l'improvisation. Le but n'étant pas de faire exactement ce que je fais, mais de comprendre ce que je fais pour t'en inspirer et construire tes propres phrases, Faire ta propre interprétation avec les effets que tu choisis d'utiliser. Peut-être que tu vas en rajouter, peut-être que tu vas en enlever, peut-être que tu vas prendre les mêmes que les miens, mais pas aux mêmes endroits. Bref, à toi de jouer, à toi de faire ce que tu veux, ce que tu aimes, en fonction de ton ressenti. Mais je t'explique toute la démarche en vidéo, je t'explique exactement tout ce à quoi je pense. Je te dis tout ça dans la vidéo, je travaille le morceau en même temps que toi. Voilà, donc le « i » comme invitation, ou le lien en description de cette vidéo. Et on se retrouve bien évidemment Samedi prochain pour une autre vidéo du samedi. Oui, midi samedi, oui, midi samedi. Midi.